something to say, C'était dans quelle année Quand est-ce qu'on se rencontre C'était en 82, je crois. Ok. Donc c'est pas mal après que vous avez commencé à travailler ensemble sur ces pièces-là Ah oui, on a commencé après 10 ans. C'était un ami. Et quand j'ai décidé de travailler, je lui ai proposé de venir à travailler avec moi. Et donc, quand vous avez commencé à travailler sur cette pièce, vous voulez savoir un peu euh, le contexte professionnel et personnel dans lequel vous avez commencé si vous pouvez... ben, Moi, j'avais travaillé avec des compagnies 80, mmh. et j'avais ensuite, juste j'avais travaillé avec des, avec des sur les Jeux Olympiques d'hiver, il avaient fait les cérémonies de clôture, d'ouverture et de clôture, et moi j'avais été euh, engagé comme assistant, okay. proche, de, okay. proche de la compagnie, il fallait beaucoup d'assistants, Ah, et Il se trouve que c'était euh, étrangement quelques historiens de la danse ont vu que le, la cérémonie des Jeux c'était euh, l'apogée d'une certaine euh, un certain moment de l'histoire de la danse en France, c'était la danse des années 80, et, effectivement, c'est-à-dire la reconnaissance euh, à, à sujets, à la plus institutionnelle, la soit de via y a Philippe d'une certaine, une certaine danse. Et moi, juste après, je me mets à travailler. Euh, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Et, euh, et voilà, et je, je décide qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire, de tenter en tout cas. Et euh, je décide de travailler avec Frédéric. Et, de, et vraiment de travailler. Et je ne demande pas à avoir de l'argent ni rien, je ne contacte pas de théâtre. Et je, je, je décide qu'il faut, euh, faut travailler avant de faire un spectacle. Il faut essayer, que c'est compliqué. Et, euh, oui. Mais je ne m'inscris pas tout de suite comme chorégraphe, comme compagnie. Au contraire, ça prend plus de temps. Je vais d'abord faire des pièces et ensuite... Euh, qui l'aide des institutions. Okay. Donc, euh, en fait, le but, entre guillemets, euh, c'était pas faire un spectacle dès le début. Ouais. Oui, ouais, mais... ouais. C'était vraiment faire de la recherche. Oui. Donc moi, je me suis posé beaucoup de questions comme ça, sans, sans penser à un spectacle. Oui. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu, Pour, euh, pour non donner par l'auteur. Oui, oui, oui, oui j'ai appliqué, des, appliqué ah. des, des thèses, des théories de l'art, de la littérature à... spectacle au autre... oui. dispositif théâtral. Oui. Hein, C'est ce qu'a donné, donné euh, donner par l'auteur. Oui. Ensuite, tout le reste vient de l'art, hein, il y a beaucoup d'informations aussi sur les catalogues raisonné de, de, de oui. des, donc c est, c est ce qui était aussi déterminant c'était les lieux donc, de, de la décision aussi de ne pas travailler dans un studio mais de... Voilà, ah oui ça il y a eu ça aussi ouais, bah, ouais, donc ça il ouais, y, y a plusieurs opérations il hein, y a plusieurs opérations une c'était euh, que moi j'avais je, aperçu, je aperçu que j'avais été fort aliéné par la, la danse euh, aliéné par la danse que tout ça me semblait très euh, très absurde en fait euh, cette répétition du mouvement euh, ce studio euh, répéter trois, trois mois avec les danseurs et tout ça a été extrêmement euh, finalement euh, euh, pas mis en question mm -hmm. et donc euh, moi un, je me suis vraiment questionné surtout euh, toutes tout les, les les actions habituelles pour faire un truc avec de danse hein. donc ça c'était mm -hmm. mon vraiment, mon outil c'était celui-là dès, dès que je décidais de faire quelque chose je me disais mais pourquoi tu, tu fais ça Pourquoi tu aimes ça Pourquoi tu voudrais que ça soit ça Donc, euh, et en l'occurrence, en, en il y avait la question de où est-ce qu'on répète, qui me semblait très déterminant. Et je m'étais dit qu'il ne pas répéter en studio, parce que le studio, on reproduisait encore ce qu'on avait appris, c'est-à-dire que ça, ça crée un, un contexte qui. Euh, un contexte qui. Et refaire les mêmes choses. Donc, si on se déplaçait ailleurs, en oui. l'occurrence mon appartement, euh, on pouvait peut-être prétendre à, à trouver des, des actions un peu différentes. Notre manière de, de penser, de, bah, évidemment d'utiliser l'espace, parce que. Euh, donc ça devenait, ça devenait beaucoup plus euh, mental, puisque l'espace on ne l'avait pas, il fallait donc imaginer le, le théâtre. Donc on a, on a quand on s'est mis à travailler sur un spectacle, on a tout de suite imaginé le théâtre, mais on n'est pas passé par le studio. Le studio comme une répétition du théâtre. Euh, donc c'était tout pensé pour qu'ensuite dans le théâtre, ça.. On a, finalement, le, le, le, le fait qu'on n'ait pas travaillé dans le studio, nous a m'a fait penser euh, tout de suite au théâtre continuellement, continuellement, ce qui est effectivement de plus en plus vrai dans les spectacles il y a beaucoup de... enfin gohan va être une interrogation vraiment du théâtre je pense que Jérôme Bess est la question de... du corps et de la danse mais pas de, de l'architecture du... du dispositif historico-social voilà, ça c'est euh, mmh. des opérations, mmh. voilà, des opérations euh, intellectuelles qui font que euh, des choix, des choix, de, de, de réfléchir, à interroger, sa propre, euh, oui. interroger sa propre pratique, interroger sa propre pratique, en interrogeant, on s'aperçoit qu'il n'y euh, a pas de présupposé... Euh, Répète inlassablement hein, et qui sont vraiment euh, problématiques. Quoi. Et aussi, comme, en fait, comme temps de. Est-ce que bon, c'est développé dans deux ans, c'est ça le... Ouais, le travail le... Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Est-ce que vous aviez de... bon, deux choses vraiment pratiques Est-ce que vous aviez deux de jours Voilà, et sur combien d'heures vous avez on était. Euh... Moi je dépendais de... Donc, moi je faisais rien pendant deux ans, parce que j'avais assez, gagné assez d'argent aux Jeux oh. Olympiques. Donc je faisais rien, je faisais que lire. Et quand j'ai commencé à inclure Frédéric, euh, c'était d'après ses possibilités à lire. Parce que comme il n'était pas payé, il devait travailler ailleurs. Donc c'était quand il était libre, il venait, donc on pouvait travailler non, non, On était vraiment dans une hors structure, euh, hors temps, c'était... Euh un enfermement dans l'appartement euh, et qui était, je le savais aussi ça dès le début, que c'était un, un, un endroit de liberté euh, qui n'obéissait pas aux règles euh, sociales. Quoi. Oui. Donc il euh, n'y avait pas d'argent en compte, euh, mais moi je m'adaptais à lui, euh, et il n'y avait même pas de, de spectacle. Et quand on a commencé à travailler même sur le spectacle, si on est né par le tas, euh, Savait On savait qu'on n'allait pas le jouer. C'est un spectacle, mais que ça ne serait jamais joué. Mmh. On savait que c'était tellement bizarre qu'on s'en foutait. Mmh. En tout cas, moi, je m'en foutais totalement. C'était ce que j'appelais la recherche et le travail. Il mmh. faut travailler, faire des spectacles, un spectacle avant d'en faire un autre. Mmh. Est-ce que vous aviez aussi de chambres vous de... travaillez des chambres dans la... Non, je travaille dans, ma, dans mon euh, living room. Okay. Voilà. Est-ce que vous avez écrit ah, Il y a ah, table, ouais. on était assis à une table. On se levait de temps en temps, mais on était tout le temps à prendre des Sept en général avec aussi le nord, le sud, l'est et oui. l'ouest. Bon, naturellement, c'était... Je... En fait, je voudrais un peu savoir quelle partie elle était écrite, quelle partie était, bon, était répé... Oui, répétée, je dirais, bon, si vous faisiez de vrai bon. répétition. Oui, c'est ouais. de, de répétition, de... De, de, bah, des mouvements... Pas de... euh, ben, vraiment, le nord et le sud. Le nord et euh, bon, le nord sud, c'était la, la réponse à la question euh, que je m'étais aperçu que le théâtre était isolé de, du reste de la, du monde. Que le théâtre était un endroit où on... Fermé, justement, isolé, les... on ne voit pas la lumière, on n'entend pas les bruits de la ville, euh, pour justement créer un nouveau monde. Mm -hmm. C'est ça la tradition du théâtre. Et, euh... Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est. l'idée de replacer le théâtre dans le, dans le monde. Le ré... Ce que oui. c'est le réouvrir, c'est la dimension politique, de dire euh, on va parler, on va vaincre les gens des choses comme ça. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de, de mettre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Oui. Comme ça, c'était plus symbolique que réel, mais les gens allaient pouvoir se re, re, euh, replacer. replacer dans ça fait un lien avec le réel. Qui est quand même aussi une des choses qui court durant tout le travail. Oui. Les répétitions elles étaient assez simples puisqu'on puisqu faisait des choses très très simples, donc on n'avait pas besoin de répéter. Mmh. On, on se baissait, on prenait un objet, on le mettait ailleurs, même si on a quand même, on se demandait s'il fallait plier d'abord les genoux, d'abord baisser le, le dos. Après enfin, 5 minutes, une fois qu'on a trouvé le système on a, qui nous semblait bien, on n'avait pas à répéter, même si on répétait beaucoup, je pense, parce qu'on était encore. Euh, mmh. mais quand même c'était euh, frédéric l'a dit il n'avait jamais fait ça enfin on personne n'avait enfin, jamais fait ça nous on n'avait jamais fait ça nous mais on nous a pas peur du tout enfin ça avait déjà misé en fait beaucoup amusé mais non c'était juste parce que en fait je sais je sais pas si c'est <rire> mais euh, qui était quelqu'un qui travaillait beaucoup en fait aussi euh, en fait qu'on soit le spectacle à l'avance, euh, très souvent. Et après, le, la période de répétition... à l'époque oui, l maintenant c'est plus ça. Ok. Ouais, c'est plus ça parce que maintenant je travaille avec les gens, donc euh, je travaille avec les gens. jusqu'au chemises bonnes, euh, tout, est, euh, tout est écrit, puisque ouais. c'est moi qui décide tout avec les, les solos sur les, les danseurs, j'ai besoin d'eux, donc je ne peux pas écrire ces gens, finalement je leur demande à eux d'écrire le spectacle, moi je fais de, de l'éditing, euh, là oui, parce que, parce que d'abord ça m'intéresse, euh, d'abord, j'ai moi j'aime pas répéter, je trouve que euh, je réfléchis à la répétition, à la ski, euh, je trouve ça stupide, c'est une perte de temps, euh, euh, bon, je peux ne pas répéter aussi, je l'ai dit tout à l'heure, parce que les choses sont très simples. Après. Oui. Mmh. Donc la répétition, c'est pour. On pas pour faire mieux ce geste là. Hein. Effectivement, il peut se faire ouais. comme ça, faire comme ça, Et, comme ça et, faire... et surtout si on est à plusieurs à le faire à l'unisson. Mmh. Donc il y a cette espèce d'artisanat que moi j'ai balayé comme ça. Mmh. Parce que ça m'emmerdait. Moi j'avais été danseur, je trouvais ça très très ennuyeux. Donc, euh... Donc je décide comme ça de décrire des actions très simples n'auront vont pas à être répétés. Et aussi cette idée d'action très simple, l'idée euh, que tout le monde peut la faire. C'est-à-dire le public, j'ai l'impression que si on fait des choses très simples, le public va dire moi aussi, et qu'on va être plus proche du corps du public, de ses possibilités, des spectateurs. Euh, voilà. Un truc en plus. Oui. Oui, justement, par rapport au public. Est-ce que tu te rappelles de des réactions euh, les premières fois que tu, as, vous avez présenté euh... oui, on a, le, le, le, donc Finalement, on le présente. Un moment oui. de surprise. C'est euh, que la première démon donnée par l'auteur c'est à Lisbonne. Oui. Au Skit. Skit, oui. Et là, il n'y a que des, des danseurs, des chorégraphes dans la salle. Et, euh, et à notre grande, grande, grande. Prix, les gens, il y a plein de gens qui sont très très contents. Plein mmh. de gens qui sont très très contents. Alors ça c'est étonnant. Euh, parce que vraiment on a l'impression d'être des génies. Et, mmh. et finalement il y a quelques chorégraphes, c'est des chorégraphes en fait, petite, ça, euh, qui, voient, qui voient ce que je fais. Qui voient que c'est euh, une opération artistique, qui enlève la danse, qui ne garde que la structure. Euh, donc euh, il nous aide comme toujours hein, le, le, le milieu se fait par euh, cooptation là, il y en a deux trois qui parlent un directeur de théâtre en Belgique qui en parle à un théâtre euh, en Hollande je crois finalement ça continue et puis, euh, et puis quand même là on rencontre le public un peu plus, plus large et là ça devient plus euh, plus compliqué il y a beaucoup de gens qui partent euh, qui ne comprennent pas euh, mais voilà mais euh, on oui, survit et oui. puis nous on est, on est, on est très on n'est pas étonnés c'est hein, de ça qui nous, qui nous semble normal que les gens ne soient vraiment pas contents parce qu'on voit que c'est très très ennuyeux que c'est extrêmement euh, que le, le, le, les spectateurs s'investit beaucoup ils oui. doivent deviner tout il a cherché mmh. de travailler. Donc, euh, c'est pas facile pour lui. C'est pas très sexy, euh, c'est lent. Oui. Donc voilà. Mmh. Donc, ça se passe. Euh, puis on le tourne euh, voilà, toujours. Oui. Donc, euh, elle a fait le tour, Ouais, elle est dans le monde entier. Oui. Oui. Mais pour bon, moi, j'avoue oui. qu'aujourd'hui, je trouve ça un peu. Aujourd'hui, on... je, je... Enfin, je suis arrivé à beaucoup plus de... à, faire... à dire des choses, à m'exprimer avec beaucoup moins de, de dureté maintenant. c'est très bizarre pour moi de le jouer. On a joué à Londres il y, a, il y a deux ou trois ans et c'est très étrange. C'est une, une grande violence, quoi. je trouve que c'est très très violent à que que maintenant, euh, Cédric ou euh, ou des handicapés, ça, euh, je trouve que ça... Oui, bon, ouais. en même temps, c'est... aussi, non, c'est... Bah, voilà. c'est Quand tu fais ton premier travail, tu sais pas que c'est un humain de, euh... <rire> Ouais, Il y a euh... des gens qui m'ont dit des choses euh, comme ça, qui ont dit euh, que c'est ton premier, on voit qu'il y a quelque chose, vas-y, le second. Ça, c'était pas mal. Et vous voyez qu'on ne pouvait pas comprendre celui-là, mais qu'il y, euh... y, un... y avait un vrai. Euh... Oui, ce qu'on appelait à l'époque l'invention d'un langage. Quoi. Ouais. Personnel. Et... C'est vrai qu'ensuite le deuxième a été justement ça, ça a été la même, j'ai fait exactement la même chose, mais sur les corps, j'ai ai les objets mais j'ai gardé que les corps, j'ai mis tout le monde et euh, on a fait le même, euh, le même procédé, on a utilisé le même procédé et, euh, et là ça a été un, un peu succès. Hein un vrai scandale euh, qui a fait le succès de la pièce. Et là c'était vraiment très visible euh, ce qui se passait. C'est euh, vrai voilà. que c'était un statement qui euh, a... Ouais, c'était une pierre... Euh, oui, c'était la naissance, hein. mmh. moi, euh, de toute façon moi comme je l'ai dit dans les interviews, le premier filage mm -hmm. on termine le premier filage jusqu'à un moment on rentre dans un studio et là on met toutes les toute la pièce en espace on fait ça là, là, on fait un filage et à la fin du premier filage je, je, je, je me vient à l'idée cette chose que je suis né semble je, vraiment, une minute, je, me je, suis, je me vois qu'il y a quelque chose qui se. Oui, il y a une naissance de quelque chose. à ben, moi, en tout cas, mon travail. Moi, mm -hmm. ouais, c'est à moi qui. Je suis auto-généré, par an. Mais c'est. Ouais, c'est juste. Euh, là, peut-être qu'il faudra un peu réfléchir, mais est-ce que tu peux euh, tracer un, un lien N'importe quel lien entre cette première pièce et ta dernière pièce. Donc, entre Jérôme Bell et. Entre, entre nom donné par ah. l'auteur et Disabled Theatre. Oui, oui, oui. oui euh, disabled Theatre, ça pourrait être le nom qu'on a. Je trouve que Disabled Theatre pourrait être le type de toutes mes pièces. Spécialement, peut-être de nous en par l'auteur. Mmh. Euh, un théâtre euh, sans, sans qualité, un théâtre euh, affaibli, un théâtre qui ne sait pas ce que c'est que le théâtre. Donc, euh, je pense qu'il y, y, y a ça, les deux, on est en train de. Enfin, Frédéric et moi, quand on fait ce spectacle, c'est. Euh, très attention, c'est un peu ralenti. Euh, c'est une... enfermé. Oui. Alors que les enfin, disons, je maintenant moi je vais tout faire de, de quatrième mur théoriquement maintenant de faire un quatrième mur. Or, euh, on ne donnait pas l'auteur, et y a quatrième mur, j'ai une belle en un quatrième mur, il qui montre. Il euh, y a des choses sur le, la capacité, l'incapacité de danser. Bon, même si les élaborateurs dansent oui. beaucoup, mais avec l'incapacité, euh, en tout cas, sans la qualité, euh, nous, c'était aussi, euh, on va pas danser, enfin, euh, on n'a pas décidé qu'on n'allait pas danser, hein. On n'a pas décidé qu'on n'allait pas danser, on pensait qu'on allait danser et qu'on n'avait jamais dansé. Mm -hmm. mm -hmm. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Non, moi bah, je pense que c'est ça, c'est la... Nous, on n'est pas disabled, on n'est pas handicapé. Mais c'est le théâtre qui l'est. La danse, elle est. La danse, elle est handicapée. La danse, elle est, euh... elle est trop difficile pour nous. En tout cas pour moi, elle est, à ce moment-là, elle n'est euh... pas de sens. Donc, elle n'est pas un outil pour m'exprimer. Donc, on arrive à ces jeux parce que d'enfants avec des objets. Oui. Et on pourrait dire que des allers c'est euh... vraiment des gens qui, eux, sont altérés. Euh... Non, non, Donc mais moi je pense que la, la question de la danse, mais c'est un peu trop tôt pour, c'est intéressant de, de signer quelques trucs, mais Disabled, je, sais que Disabled, je crois que Disabled c'est le retour de la danse. Mm -hmm. Mm -hmm. Là il est revenu là, après la question c'est est que ça va continuer, mais c'est vrai que je sais que je pouvais donner la danse à ces à la donner, c'est pas vrai, hein. Laisser voir parce que c'est oui, pas donné. Oui, oui, oui. euh, parce qu'ils étaient des aérons. Mm -hmm. Pour moi, il y a une renaissance avec eux de la danse. Et pour moi, je trouve que leur danse a un sens. Chose que moi, je n'arrive plus à faire mm -hmm. et que je trouve qu'il y en a plein qui n'ont pas de sens, qui sont juste des espèces de pratiques artisanales, et à part les, cours, les chorégraphes que j'estime, où je vois qu'il y a un peu de travail. Mmh. Euh, donc c'est comme si, peut-être, on pourrait dire que dans euh, Dans Mon le monde donné par l'auteur, on est un syndicat de la danse Moi je pense que je ne suis pas capable de danser C'est ça Je ne suis pas capable de danser comme les danses que j'aime C'est-à-dire euh, les Teresa Quelques, quelques projets artistiques valables, mm -hmm. sinon le reste me semble utile. Ensuite s'ajoute, euh, il ouais, y a Mars aussi il y a Bill, il y a Maggie, mais très peu de lance en me C'est Donc, euh, donc je, je me sens comme un handicapé, je ne suis pas capable. Peut-être là, si je travaille avec des handicapés, alors eux, eux, ils peuvent danser. En fait, c'est oui. passé. Oui, non, en fait, on, ce que j'entends de ça, c'est plutôt comme si, euh... bah, il, il peut pas, c'est comme si c'est tellement quelque chose d'épuisé entre guillemets qu'il ne peut pas y avoir une. Une danse à l'intérieur d'un corps européen Oui, c'est ça. Je sais qu'il faut un travail hallucinant, pour... je sais. Ouais. Je vois bien que si je veux... Moi j'adore la danse, mais à ce moment-là, je suis paresseux je, je, je réfléchis. Je me rappelle très très bien en me disant, si je veux danser, ça demande un travail incroyable Donc il faut que je trouve... Et comme je ne veux pas travailler, je veux, je veux lire, je veux aller dans le oui. spectacle, je ne veux pas passer mon temps à répéter, justement. Oui. Je me dis, et puis je me dis vraiment, la dernière, j'ai l'impression que c'est anne Teresa. c'est la seule oui. qui vraiment retravaille avec, avec cette volonté qu'elle a. C'est elle, je vois, qui a encore ce un produit... Euh... Oui, pour moi, ça demande un travail hallucinant. donc je ne veux pas le faire. Donc je me dis, dit faut trouver autre chose. Ensuite, euh, la, la, la, la personnalité que je vais croiser plus tard, c'est Myriam Newphilic, qui elle, je trouve aussi, trouve quelque chose de la danse qui est absolument sublime et vraiment. Voilà, qui elle a, a aussi trouvé, grâce à, aussi toujours, grâce à des grandes connaissances, euh, qui est évidemment le, le yoga, elle arrive à redonner une qualité euh, énorme à la danse. Oui. Quand, je, quand il y a une telle qualité dans la danse, j'en je, je, joue beaucoup. Comme je jouis de voir euh, la nature de Trisha, ou... Oui. Euh, mmh. de, euh, Bill aussi, et ça, ça demande mmh. beaucoup de travail. Ou un, un grand, grand, grand savoir. Mmh. Moi, j'ai pas. Mmh. Donc, c'est vrai que pour moi, à ce moment-là, et je le pense toujours, hein, je pense qu'il y a beaucoup de Personne ne danse bien. Enfin, tout le monde s'annule, euh, on ne travaille pas. Hein. Et, et... Ben, il y a aussi tous ces questions par rapport au théâtre, non, pour, pour, pour, pour le théâtre comme milieu physique. Euh, bon, bien sûr, ouais, que il a donc ces questions sur ça, mais c'est aussi. Ouais. Non, mais qui est. Euh c'est intéressant par rapport à la, à la danse c'est effectivement ce que vous dites c'est à dire que je, pour moi plus personne tout le monde croit qu'il danse mais personne ne danse de dansent manière très superficielle ça m'intéresse pas et, euh, et j'ai l'impression qu'avec les, les handicapés mentaux qui eux n'ont pas de justement, de défense d'apprentissage de la danse contemporaine et aussi euh, la situation sociale, hein, le, le projet dans lequel il vit, yeah, fait bien. que la danse est une, une chose qui vraiment la surgit de manière d'une euh, grande, une grande, une grande force, d'une euh, grande nécessité. Mm -hmm. voilà. Moi je trouve très peu de nécessité dans ce que, les que je, qui se disent chorégraphes. Je vois, il y en a cinq que je considère. Pina aussi. Elle est danse, je l'ai donné, c'était. Pina, pareil, elle a une histoire de mmh. la, euh, la danse moderne allemande qui, qui, qui, qui mmh. est qui a, depuis Marie-Beckman, et elle est là. Toutes ces techniques qu'ils ont, elle est, et je, je la vois. Donc je vois que, que c'est une complexité, dans le mouvement, la logique sur ça, tout là, Et après, quand tu parles d'aller dans un dopinard. Oui. Mmh. Mmh. C'est ex, c'est pas comme il y a des... Moi je dans l'ordre aussi. Donc effet Müller, c'est ça qui tient le... C'est cette partie-là qui tire les bras. Ça c'est des choses fabuleuses, quoi. des choses sociales, des gens qui ont bien réfléchi et travaillé. Euh, et, et moi, en tant que spectateur, je vois. Je vois pas que c'est le, le bord du oui. bois, mais ah, il y a quelque chose qui fait ah, ah, que cette danse, elle est des singuliers, Provoque une nouvelle émotion. Et d'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup intéressé, justement, euh, à ce moment-là, quand j'ai commencé à comprendre que ça ne fonctionnait plus, euh, toutes les danses traditionnelles, euh, les grandes traditions théâtrales et chorégraphiques, donc, donc tout euh, le kabuki, euh, le baratanatyam, toutes les danses euh, savantes de l'Inde. Euh, là, j'ai vu qu'il y avait des cheveux. Enfin, vraiment, je, ça me ravit, ça me met en. Entre ces, ces, ces expériences euh, physiques qu'elles te donnent qui sont une, si complexes, qui sont une, une pensée euh, différente, une pensée euh, complexe et, et ou différente, fait que j'ai pu. Euh, voilà, que j'ai un, un peu regardé ça plus que la contemporaine occidentale. Voilà, et après voilà, je trouve très. En plus, maintenant, il y a cette espèce de danse globalisée euh, qui, je pense, est une sorte d'interprétation de, de Bill Forsythe. De, de, de Bangkok à, à Sao Paulo, en passant par euh, Marrakech, tout le monde danse pareil. C'est très, très impressionnant. Euh, oui, des, des articles. Ouais. Ça non, <rire> non, je trouve ça, ça me ça me ça. une tristesse. non, non, non, non, non, non, a non, non, il y a comme quand il y a une, une création non, non, non, comme non, comme oui. a pu le faire, mm. euh, bah, bon, le problème, alors ça fait ça fait un peu effet, fait un peu effet dans leur, euh, niveau local, après au niveau euh, historique et théorique. Oui. oui et là, ça. Dit, oh oh, ça va. Oui, ouais. Et bon, voilà. Donc, moi j'ai la, la prétention de, de dire que je me suis posé des questions de ce type-là à l'époque. Et que je.. Je savais, du peu de l'histoire de l'art et de la danse que je connaissais, je savais qu'il fallait changer ce qu'on appelle les paradigmes. Mm -hmm. mm -hmm. Donc voilà, qui ont donné beaucoup de problèmes à plein de gens. Hein. Donc ça a été compliqué, ça allait toujours, hein, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas, même dans les 20 ans. Mais bon, ils ne veulent pas. On, euh, C'est vrai que j'ai détruit des trucs quoi. j'ai détruit. Moi j'ai toujours dit, moi j'ai toujours dit c'est autre chose. Bon, en même temps, maintenant je m'aperçois que ça c'est bizarre. Mm -hmm. C'est toujours qu'on, comme... en tout cas, c'est qu'on mettra en perspective des choses donc si Bon, s'il y a une règle, elle est une règle, et changer la règle, ça veut dire, alors, entre une perspective, ce pas forcément... Ouais. Mais du coup, elle vient... Ouais. Ouais. Ça, ça je n'ai pas, ouais. pas compris. Je comprends maintenant. Donc, ça pas peut compris. être moi, comme je ça, tout mais, mais non, pas... Ça, c'est oui. à côté... Bah ouais. Parce que moi, en même temps, je ne remettais pas en cause d'autres projets artistiques. Oui. Je ne mettais pas en cause d'un je me suis dans ma main, c'est à de John Cage, oui. euh, sur les idées plus importantes à Data, le côté conceptuel de Cage. Donc j'avais l'impression d'être en... à côté d'eux. à je n'avais pas du tout l'impression que c'était contre Interésa. C'est mmh. vrai, moi j'aimais toujours. C'est vrai, je disais toujours. Et en même temps, maintenant je vois qu'il y a une certaine. Vraiment prétentieux de dire ça, mais j'ai un peu balayé la table. Quoi. Il y avait la table avec les couverts, oui. tout était prêt pour bien manger, tout ça. Et j'ai passé la main comme ça en faisant toute la vaisselle et, et les repas. Elle... Et donc il y a peut-être des gens qui se sont sentis attaqués. Ça, oui. ça, oui. Mais euh, au début, je me suis dit, mais, mais non, vous faites ce que à faire. Alors, en fin de compte, quand même, c'était contre les gens. C'était contre ce qu'on disait. Mais c'était consciemment, en tout cas ce que je performais, ouais. c'était pas pour nous. Cool. C'était bah oui. euh, autre non, chose, avez oui. le droit. Peut-être que vous avez raison, mais d'ailleurs, moi, régulièrement, j'ai eu des échecs, régulièrement, j'ai essayé de répéter comme les autres. Je me suis dit, mais pourquoi pas Pourquoi pas répéter trois mois et des danseurs et ça, ça. Mm -hmm. Et on fait des improvisations. Vraiment, tous les cinq ans, je me dis, peut-être que vous avez raison, mon système n'est pas le et à chaque fois, c'était l'échec. Ça n'allait pas du tout, mmh. on manger des fortunes, j'y pas, bah, à la pose la, position, à la que je m'attendais, que ça ne m'intéressait pas. Oui. Non, je ne le fais plus, mais, euh, mais je sais que j'ai toujours goûté. Euh, Et en même temps, à l'intérieur, il y avait euh, une vraie, vraie, vraie critique de, de ce que euh, toute une, une partie des gens faisait. C'est ça qui m'avait. Euh, euh, moi, je travaille beaucoup. Euh, travail pas en réaction à ton, ouais. à ton milieu moi si j'avais je... oh, si vu ici si avec que des Aldebaran et machin j'aurais dansé avec oui j'aurais dansé c'est juste au moment où... Où j'aurais regardé, ça m'aurait suffi. Moi j'ai commencé tard, hein, j'ai commencé à 28 ans. Je travaillais 8 ans en tant que danseur. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est quand même... Une partie de la production, elle est... Euh, elle provient de la douleur. De la douleur De ce que moi, je... Mm -hmm. Ouais. Quand, je vois, quand je vois un spectacle qui. Euh, alors moi, les, les, deux, les, deux, les, deux me, les deux me poussent en fait. Quand je vois un très bon spectacle, je suis ravie. Oui. Et je me dis, c'est génial, c'est l'art le plus merveilleux hein, qui soit puissant. Donc ça me donne envie de travailler. Et quand je vois un mauvais spectacle, ça me donne. La rage de me montrer euh, comment un spectacle peut être, euh, être euh, beau, intelligent, politiquement euh, juste. Donc en fin de compte, tu... Donc, à, à chaque fois ça me, ça me donne envie. Mm -hmm. oui, où, oui, oui. Oula, après ça c'est pas possible. Il faut éliminer euh, ça, il faut montrer, contrer ou de suivre -ce ça, ça c'est c'est beaucoup plus agréable ça gagne ça magnifique demain j'ai travaillé ça super, ça j'ai fait quelque chose d'extraordinaire comme ça et je suis fier heureux d'être dans, dans ce métier quoi d'avoir ce mmh -hmm. métier c'est ça et en même temps les spectacles mauvais euh, me je pense parce que j'aime tellement le théâtre que je, je dis ça maintenant parce que j'ai eu quand même 20 ans que je travaille, j'ai eu beaucoup de gens, oui. beaucoup artistes, oui. et je vois que je, mon amour pour le théâtre est toujours plus grand que mm -hmm. tous les gens que j'ai rencontrés. Je, je suis obsédé par ça. Je suis accédé, je vais J'en parle, je questionne les gens. Voilà, c'est chouette, j'ai eu la chance. Comme on dit, j'ai trouvé ma vocation. Aussi, j'ai fait d'autres choses, quand j'étais invité dans les, dans les galeries et tout ça. Je trouvais ça super, j'aime beaucoup l'art, mais j'ai pas dit que le théâtre. Par exemple, je fais un film, je peut faire dix fois plus d'être dans un théâtre que dans un studio de cinéma, enregistrer des images. Mmh. Ça aussi, ça m'a montré euh, voilà, cet engagement par rapport à ce, ce que j'appelle ce dispositif de mmh. théâtre. Mmh. Euh, bon. Et, ben, ça, plus ou moins. je voulais juste faire une dernière question, peut-être peut plutôt sur disait Boltier. Donc, euh, un peu savoir vraiment comment vous avez cette fois avant travailler, pratiquement organiser le travail, comment, euh, voilà, pratiquement. Vraiment de... oui. <rire> bah, comment ça s'est fait, Dilemma démonstrateur Oui. Dilemma du c'était comme beaucoup de mes productions ces derniers temps. Euh, c'est pas moi qui les veux quoi. C'est oui. ce qu'on appelle des invitations ou des invitations. Oui, ou des, là, c'était oui. Donc, ça, c'est. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces font comme ça maintenant. C'est des gens qui ont des idées pour moi et qui me disent Viens travailler là. Et là pour moi, c'est déjà une idée. Oui. Même si ils pensent que c'est pas une idée parce qu'ils sont directeurs de ces institutions. Et moi, j'ai toujours répondu en disant Bon, ben, si je travaille là, je travaille sur là. C'est quelque chose que je n'avais pas pensé avant. Comme, gros, c'est l'opéra de Paris, et aussi, c'est une invitation un à travailler à Bangkok et des négociateurs. Donc, ils m'ont invité. Et puis, d'abord, ils ont fait le show, Ils voulaient faire le chemin Ah bon, ok. La vraie histoire, c'est ça. Mm -hmm. Ils voulaient faire le chemin de et que je leur donne les droits de chemin Donc, moi, j'ai tout de suite sorti que c'était pas une bonne idée. Euh, parce que. Dans le show alors, voilà, c'est peut-être là le lien avec les Dans le chemin on fait un peu. Les idiots. Dans le nom de paradigme, on fait des idiots aussi. On met des objets comme ça. Et on s'occupe, Et on regarde. On a l'objet, on les met comme ça et s'il y a un truc totalement absurde. Or il y a toujours un sens dedans. C'est justement mmh. le but de le trouver. Euh, a okay. Il y a toujours cette histoire, cette histoire d'idiotie, elle est là. Alors, pourquoi elle est là, cette histoire d'idiotie oui. Il y a cette histoire d'idiotie, hein, par rapport à la question sur Oui, le lien. Non, c'est du coup parce que euh, euh, tu as refusé au tout début, c'est ça, et après euh, tu avais vu ces vidéos, ces ouais. DVD... Qui... Ouais, c'est ça qui s'est passé. Oui. Donc, donc mais ils disent euh, je, on veut le on veut gun et immédiatement je sens que comme dans Shumel's Gun on fait un peu les idiots c'est la musique te dit let's say, on danse. la musique te dit euh, Titanic Alors, on fait Titanic Donc il y a un petit côté toujours on joue toujours aux idiots dans mon travail Là je un peu un peu bête un peu lent je n'arrive pas à l'expliquer, mais bon. Euh... Oh non, mais ça c'est hyper clair en même temps. Mais pourquoi Je veux pas... Euh... Bah, ça c'est mon interprétation, donc... Euh, oui, <rire> voilà donc mais Voilà. Donc, bah, pour moi, ça amène un sens, parce que si je vois... Bah, du coup, c'est exactement le contraire du corps euh, de Habib, ouais. euh, oui, voilà de de la ouais. vitesse, de la performance, de okay. la voilà, ça c'est vraiment très simple mais en même temps c'est ah très évident. Une des choses. Une des choses. L'autre chose, c'est maintenant euh, ça me revient évidemment, c'est que euh, on est, il y a eu cette décision d'être toujours un peu plus bête que ce qu'on était pour que le public, qu'on ralentit un peu, on n'en sait pas plus que le, le public. Oui. Et c'est toujours cette idée de que le public puisse euh, se mettre dans le... qu'on lui laisse plus de temps pour comprendre, en fait. Ça, oui. ça a toujours été un Comme dans. nous, données par le temps, ils doivent deviner les choses. Donc, pour revenir à Disabled and Shamas Gorn. Euh, donc, il semblait que, comme ils étaient handicapés mentaux que ça allait redoubler. Ce qui la provocation du show de bonne, c'était que c'était des gens normaux, n'importe qui, qui étaient un peu genre, pris, dans un, un, pris dans un piège de ce, de ce, de ce, de ce DJ euh, qui était un peu long, qui était par exemple là où c'était beaucoup quand c'était avec l'Opéra de Lyon par exemple. L'Opéra de Lyon qui ne ouais. dansait pas. Alors, on, la, la semaine d'avant on les voyait dans Side, tout ça. Ah, ah, c'était fantastique, fantastiques, ils sont fantastiques. Et ensuite, bah, je me souviens une fois là, ils étaient comme des de DJ, DJ, du Alors, ils dansent comme ça. Et là, on voyait bien que c'était provocant. Ça paraissait, c'était très intéressant cette version. Ça montrait, plus précisément, une certaine opération que je faisais, de, justement, d'un de, peu d'idiotie, de ralentir, de rendre plus normal, de s'affaiblir. etc. Donc. L'idée de, de, de show par des designers me semblait dingue. Enfin pas justement, pas, pas, pas juste. Mais par pure intuition. Donc je leur demande des DVD. Ils m'envoient les DVD et d'autres spectacles. Et je vois le show et je vois que ça ne va pas du tout. Comme je, je pensais que ça, ça n'irait pas. Et par contre, je vois les autres... Je les vois. Je les vois les acteurs. Et là, je vois qu'il y, qu y a autre chose quelque chose que j'ai jamais vu j'ai jamais vu des gens comme ça sur scène mm -hmm. c'est pas que j'ai jamais vu des gens comme ça j'ai vu des gens comme ça sur scène mm -hmm. par contre ce qui m'intéresse évidemment c'est comment ils font du théâtre comment ils... ce qu'ils se permettent sur la scène mm -hmm. Donc, sera... aucun professionnel ne se permettrait le, le millième de ce qu'ils se permettent et là je vois encore des gens qui se permettre des choses, en fait. Ce que moi, j'estime, peut-être que c'est ça ma, enfin, ma définition du théâtre, c'est se permettre des choses. Se permettre des choses qu'on ne se permet pas ailleurs. Comme pisser euh, sur scène, euh, comme euh, imiter, euh, imiter Hamlet, ça c'est peut-être quelque chose de plus traditionnel, ou imiter Susan euh, Elling, ou et faire des choses. Mais... Voilà. On fait, pas. On fait pas sur scène. Ou à l'Opéra de Paris, prendre la parole et dire combien on gagne d'argent, on n'aime oui. pas, pas danser avec nos resbéja. Là on se permet, que personne ne se permet. Et... Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Et eux, ils se permettent des choses. Donc, pour moi, l'espace le, le... est toujours. Enfin l'espace scénique est toujours un endroit de liberté, il doit l'être. De liberté par rapport à toutes les lois qui régissent le, la société, qui me, me sont toujours très pesantes, moi, personnellement. Je trouve insupportable. souvent les normes. Voilà. Et je pense en que le cas théâtre, s'il euh, est enfermé comme ça à l'intérieur de la ville, il n'a pas de lien avec la lumière, de l'extérieur avec et les bruits, c'est aussi pour ça, il y a un espace ça. spécialement qui est... Euh... Enfin moi j'ai toujours vu des acteurs qui ont appellent Jérôme Bel que c'était euh, comme le château de, de... de Salo, De Sade et de Père ouais. de moi c'était l'endroit où tout était permis. Et donc Jérôme Bel c'est ça, un... on ne mangeait pas de la merde, donc, euh... on ne violait pas mais... Oui. On était... Donc, eux, je pense que c'est ça qui, qui fait que j'ai envie de les, les voir parce que je, je sens qu'ils euh... voilà, qu qu se permettent. Oui. Donc, je vais les voir à Zurich. J'ai jours, 33 heures d'abord. J'étais en tournée avec Pitchett. Voilà, oui. Dans spectacle, je ne pas les voir. À ce moment-là, une semaine après, je les appelle. J'ai dit je, je voudrais vous voir une semaine. Là, je commence euh, à faire, faire des exercices qui sont dans le spectacle. Donc, je trouve pratiquement les trois quarts du spectacle dans ces cinq jours. Et je dis euh, je vais faire une pièce euh, pour. Euh, voilà, il euh, me travailler encore quelques semaines. Et là, tout, tout fonctionne, tout le monde pose le spectacle, donc il n'y a pas de problème. Et là, par contre, là, là, je commence à vraiment avoir des problèmes je sais faire des choses. Ne fonctionne pas. Okay. Et euh, voilà, puis comme je suis vraiment coincé à un moment, je pose une question qui, là, va être dans le spectacle, mm -hmm. euh, qui me sauve en fait euh, le spectacle. Et euh, voilà, il a fait. Euh... Et c'est aussi beaucoup conçu à la table en fait Non. Euh... Non, ça non. Ça, non. non. Ok, ok. Pas Du tout, parce que okay. bah, moi je fais que les questions, hein. okay. Non, là c'est plus, euh, quand je travaille avec des... Parce que quand j'avais Frédéric et les autres qui étaient dans contemporains comme moi, je pouvais. Oui. c'était moi, oui. ils étaient moi. Mm -hmm. euh, mm. Quand je travaille avec euh, Véronique, mm. c'est une danse classique, c'est pas bon. moi. Mm. Donc je, je passe un temps, beaucoup de temps à, à l'opéra. Sur un an et demi, on se voit au moins enfin, un mois et demi comme ça, c'est un peu moins beaucoup. Et euh, c'est parce qu'elle est à Paris, que j'habite pas, pas loin, je prends le métro, j'ai des voitures. Et là, je, je passe du temps avec eux, je les interroge, je les interroge comme ça avec la vidéo. Oui. Et ensuite, euh, je, je regarde ce qu'ils me et je vais essayer de les convaincre de dire ça peut être ça, ça c'est pas très intéressant, c'est un peu personnel, ça c'est plus politique, et, euh, et je les convaincs et quand je fais Munchun c'est une improvisation, c'est un spectacle, c'est 4 jours de répétition avant Bangkok. Euh, corps, qui deviennent ensuite, chaque spectacle est une répétition pour le prochain, parce le change chaque spectacle, et ça fait sept ans qu'on le tourne, donc, euh, non, non, là, il n'y a plus d'écrit. D'ailleurs, ça fait très longtemps, que là, pour ça, que ça fait très longtemps que je n'ai pas écrit un spectacle. Bah, comme je oui. faisais avant, c'est-à-dire, mm -hmm. euh, X rentre, on se met à deux mètres là, l'autre fait aussi. Euh, comme chemin de Gaulle, c'était écrit. Gros. Il aussi il y a des adaptations, parce que tu écris, tu demandes aux acteurs performeurs euh, de le faire, et ça ne n'est même pas ce que tu avais pensé. Est-ce qu'on peut le faire comme ci, est-ce que ça ne s'est pas bien que ce soit toi qui le fasse que l'autre Il faut voir si le sens, le sens que j'ai l'intuition. Il faut lui donner une forme à ses idées. Donc, c'est donner une forme à ces idées. J'ai ces idées, je dois leur donner une forme. Des une, une fois, il euh, faut la chercher avec euh, les gens. Mais évidemment, l'idéal, ça va pas la date l'envoyer dans l'après-midi aux euh, performeurs et le soir, ils jouent. Ça très idéal, est ce qu'il faut, c'est que je suis jamais allé avec faire. Il faut, faut m'adapter, il faut voir, il faut les gens parler, eux ils ne te comprennent pas, ils te disent ça va pas, c'est pas bien, je comprends pas. Donc si eux ne comprennent pas, c'est que euh, euh, ça n'a pas passé sur le public, donc, euh, voilà. donc ça demande quand même un peu de répète. Et je suis désolée, on l'a fait en... Pas mmh. mmh. ouais. plus de trois semaines. Bon, après on travaille. Finalement, on continue parce qu'on continue à dans les spectacles, on à travailler. Je coupe une scène, je dirais. Mais c'est vrai que le. Bon, c'est aussi pour des raisons économiques, mais c'est aussi par choix. Je me donne les vins, je, je ne pouvais pas avoir autant d'argent. Et puis vraiment, ça m'ennuie. Moi, je suis fonctionnel. Oui. Je m'ennuie avec les gens. Oui. Ah uh tout -huh. tout seul, seul j'ai l'impression d'être plus libre et d'avoir plus uh -huh. non, Ce qui est beau dans ce métier, quand même, c'est les deux. Oui. Parce que j'ai. Là où j'aime bien. Là où j'arrive à être plus libre, c'est vraiment de travailler tout seul. Et... et ensuite, quand même, être uh -huh. à la. Mais je ne peux pas débarquer en... en répétition sans savoir. Oui. Quand mmh. ça, Parce que j'ai essayé ça aussi. Ah mais il faut s'ouvrir se... à tout le monde, et tout ça, il faut pas Parce que déjà une question, c'est déjà... déjà guidé dessus si Tu poses une question a priori t'as pas la réponse, c'est pas vrai. Déjà tu guides. Donc je m'étais dit, mais pourquoi ne pas aller à zéro et on voit ce qui doit nous arriver. Et ça a été une les catastrophe, c'est catastrophique. Disabled, disabled c'est l'inconnu. disabled, pour moi vient beaucoup de Pichette. Pichette c'est le plus inconnu. Bon, déjà elle le de Paris, ben, je ne connais pas très bien. Il est dit donc j'ai ces questions. l'altérité la plus grande c'était Pichette. Pichette, je rappelle à elle. J'avais peur de nous. Peur. Mmh. Ouais, c'est comme, ouais. la... la... comme ça, magnifique, très retenu, j'ai un petit comme ça. Les handicapés, c'est un peu la même chose, c'est l'altérité. Donc maintenant, quand je suis dans l'altérité, je me demande qui tu es. Et ça fait le spectacle. Oui. C'est tellement intéressant. Ça fait le spectacle. Oui. C'est le tout normal de faire. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a un jour qui est tu Voilà. Normalement, on va travailler ensuite. Non, moi, c'est déjà. Est très bien suis à Val-Louaneau, j'ai 42 ans, c'est ma dernière... dernière année à l'opéra. Voilà. Ça me semble absolument sidérant. Déjà. Euh... oui bon en même temps pour, euh, pour un spectateur la chose ce qui est intéressant ici, comment naturellement comment le discours les, les, les voilà, est guidé voilà c'est oui mais ben, je, je, je je je bon, après, euh, je après mais en fait je le ouais. je le je, je le rends alors, je, je le rend audible oui Dit, mais de en... Je vais avoir un livre je... et j'essaie de me. Je crois qu'il y a. Ce que je cherche toujours, c'est des arcs dans mes casques. C'est des lueurs de fin. C'est à dire qu'il y procurer justement un sens. C'est un sens. Je vais mon avis. Depuis le début, je ne galère pas. Je te moi, je ne veux pas avoir le sens. C'est là parti. Si quelqu'un écoute, s'il y a un sociologue écoute, s'il y a un psychanalyste écoute, s'il y a un histoire, un historien de... Oui. Oui. Alors, les écoute, il va pouvoir tracer, comme ça, une, une ligne. Mm -hmm. Une ligne de sens. Moi, ce que j'essaie de faire à travers ces danseurs, de montrer la ligne de sens de la danse. Comment euh, tous les différents éléments qui me, me raconte euh, sont signifiés. Oui. Oui. Voilà. Donc elle me disait, ah mais moi j'ai beaucoup aimé mon professeur de, de danse, je fais dans ce qu'elle était oui. en province. La fête ça n'avait pas de sens, c'était pas signifiant comme. Évidemment, c'est mes choix, on a pu faire un truc sur la fête. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt comment la politique de la danse et elle se confinent. Thomas était le témoin, c'est un peu ce que j'ai fait. Pitié, c'était autre chose, c'était la culture. Qu'est-ce que c'est la culture Qu'est-ce que c'est qu'un signe Reconnaît. Ah ouais. Donc, moi, je suis là pour ça. C'est comment faire une histoire en fait. Euh, ça. Pour, oui, c'est ça. C'est C'est un montage, oui. euh, un. montage qui ça. le mien, en fait. Oui, voilà. En fait, la soeur, elle, elle, elle et lui, j'ai dit, voilà bah, ça raconte ça, c'est que je suis d'accord. Il y a cette ligne, et des fois on découvre, hein, c'est un docteur qui qu'elle dit. Par exemple, Cédric, la question de la douleur physique, elle, elle n'y avait, euh, avait pas du tout pensé avant. C'est tellement intégré chez lui, que c'est sorti doucement. petit oui. à petit, dans le texte, on voyait que ça revenait. Euh, la question de l'admiration, euh, oui. c'était mmh. mmh. très très... Très réjouissant. Et aussi, c'est des choses que moi, que j'avais pensé avant, que je retrouve là. Lui, il donne la preuve. Il donne des preuves. Il me donne des preuves. Où j'ai lu, où j'ai expérimenté, où j'ai réfléchi. Et, euh, ça, je les reconnais, en fait. reconnais quand ils me disent Donc, si lui, il a fait l'expérience, c'est que ça veut dire que c'est moi. Bon. Et moi c'est un peu ce travail-là, c'est un travail de, de scientifique, c'est une vérification de certaines hypothèses que je fais. Sur le balai, sur le projet de sur le film le... le... qui a échoué. <rire> oui, je sais. Oui, Sur le marché, comment tu... Le marché, de... tu veux dire, de, de, de, de vente de des spectacles oui. Du milieu, comment le, le, le champ chorégraphique est... Exactement, oui. Alors, c'est toujours compliqué à répondre pour moi parce que je... tout le monde me raconte des choses et <rire> sur moi, mon okay. voilà, image, ce que je représente. Okay. Et... C'est pas, pas, bon. pas du tout. Moi, okay. oui. j'ai beaucoup de mal à apercevoir ça, c'est pas ma réalité. D'un côté, il y a des gens qui disent euh, que, je, que je fais partie du chien de la danse. Oui. Ah, je <rire> suis terminé. Euh... Ce que, que comme quoi des projets révolutionnés, euh, révolutionné, fait des points euh, qui vont rester dans l'histoire et puis de l'autre euh, qui pense que c'est le, le, le dernier, euh, des chorégraphes le dernier euh, vraiment euh, donc ce qui est plutôt pas mal en fait c'est-à-dire que oui. moi parce que là je ne crois à rien ouais, bah, moi ma, ma, ma réalité c'est ça Dit big, c'est-à-dire que ça apparaît dans les listes d'artistes. Mm -hmm. Donc il y a des listes. Mm -hmm. Et ça, ça fait un certain. Tu vois que tu t'appelles fait que tu, tu fais partie de groupe. Et tu te retrouves dans des mm -hmm. listes. Mm -hmm. C'est vrai que c'est surprenant. C'est gratifiant, évidemment. Mm -hmm. C'est chouette parce que, évidemment, tu as voulu ça. Enfin, je mm -hmm. pas que tu as voulu ça, mais. Tu l'as fait. Tu l'as fait pour eux. Que... Moi, j'ai fait des spectacles pour Mars, pour euh, moi le Quand j'étais euh, plus jeune, j'étais spectateur. Quand j'ai vu ces spectacles, d'ailleurs, année... j'ai commencé à danser en hein. 1983, quelque chose comme ça. Euh... C'était extraordinaire de voir les, les Donc, d'une certaine manière c'est la joie, le bonheur, la, la profondeur de l'expérience qu'ils m'ont donnée. Euh, alors que quand même, ces gens-là en 83, tout le monde sortait des, des théâtres. Même hein, Pina, les gens partaient. Oui. la moitié du théâtre est parti en 1983, c'était son d'Anthrograsse et même je vendu comme ça oui C'était ça oui. Ouais, c était c était comme... partie... ben, moi je trouve ça extraordinaire donc c'était pas c'était pas mal parce que j'étais pas dans le main enfin, ça se passait pas bien donc, il fallait que je j'étais tout jeune à 18 c'était le premier spectacle de ce que je dit. moi je trouvais ça extraordinaire que... et ce truc j'avais une prof qui m'a envoyé voir ce spectacle pas enfin, intéressant personne ne connaissait c'était pas hasard mmh. Mais c'est sûr que le, le, le, le. Je pense que psychiquement, euh, c'est ça que tu fais. tu as eu ton âme à être un enfant parce qu'ils t'ont aimé, être un été aimé. t'as donné <rire> une qualité je, tellement extraordinaire, une expérience tellement révélatrice, émouvante. Donc, tu, tu as envie d'abord de, de faire le même métier, parce que c'est la puissance d'abord moi Donc, tu fais de la Et ensuite, évidemment, tu voulais leur dire merci. Donc, effectivement, quand Merce demande, bien de vivre, bah, petit à petit, se rapproche de moi, on se rapproche, et je, je suis invité à, à dîner chez lui dans son offre à New York. Campina appelle, euh, où elle a toujours du où elle veut, où elle veut, elle veut, elle veut, c'était un coup, tu sais. Moi, jamais, je n'aurais pensé que je, je serais à discuter avec un qui s'intéresserait à moi. Je, jamais, ça me très Jamais, je l'ai fait comme ça. Parce qu'il y a quand même, il y a ça, mais là, c'est un peu. Euh, ce que je raconte, c'est un peu personnel au machin. Et ce qui était important, c'était les œuvres. Euh, euh, je me des œuvres aussi bien. Après, ou lui qui l'a fait, finalement, je m'en foutais, mais, Là j'ai un peu sentimental. Mais quand même, oui. c'était des projets artistiques. Hein. Des oui. Après, sans plus. Donc, tout ça pour dire par rapport justement à cette question un peu bah, très facile de. Oui. Qu'est-ce que je suis moi Là que je n'ai oui. plus le travail, c'est moi dans le champ. Euh... Tu te dis, ça passe de l'un à l'autre. C'est assez.. Euh... Ça passe de vraiment de l'amour et du reconnaissance, des gens qui, doivent, qui sont vraiment extrêmement chaleureux et qui me disent merci, et, bah, ah, et que c'est une chose importante, donc oui. c'est exactement ce que je veux faire, donner, donner, donner ce qu'on m'a donné, ce que les autres justement m'ont donné, et puis, euh, puis d'autres. Se ouais. <rire> ouais. non, pesé, je pas. Le c'est que les des gens qui pensent qu'il n'y a aucun intérêt, que c'est grave, que ça je ne sais pas. Donc ça, c'est plutôt... Voilà, mais moi, je ne suis jamais... Euh... J'ai l'habitude <rire> depuis le début. Le tout début, ça a toujours été très violent. Euh, et je m'en foutais et de toute façon la figure de l'artiste auquel je m'adosse a euh, toujours été ceux justement, comme je disais, ils ont dit parter comme ça. Euh, Pinard, ils partaient dit partait en disant que c'est que merde, c'est n'importe quoi. Euh, Merce c'est John Cage, ah, la musique de John Kate, alors que c'est un, un immense artiste du 20e siècle pas. Donc. Et même même presque perversement, il faut qu'on m'aime pas. Si, on, si, on, si je fais un truc là, comme ça... Je, ouais. je... <rire> non mais presque... Eh ouais. bien, c'est toujours des modèles. Avec des modèles, hélas. On choisit ces figures d'identification. Donc là... Euh... C'est vrai que Véronique et tout ça, ça a été des succès. Un public, un peu de gens qui ont. En... y a toujours trois personnes qui me Mais bon, c'est une minorité. Et après, il y a toujours cette question démocratique. Hein. C'est-à-dire, c'est toujours. Euh... Je calcule toujours en 49-51, des mm -hmm. pourcentages comme ça démocratiques. Et vous a sentez des succès, mais habitué, que... Bon, en même temps... Euh... Disabled, c'est pas mal. Disabled, ça me rappelle... Disabled, si, à ça me rappelle un peu Chumas, Guana Jérôme, cest les gens des gens qui sont pas contents et qui sont très contents. Donc, ça m'a fait assez plaisir, dans ce sens-là, et je sais pourquoi, c'est que... la nudité, est... Sujets qui sont assez irrationnels ouais. pour les, les individus qui regardent les, les pièces. Même la nudité qui était réglée pour euh, beaucoup, presque pour les danseurs. Finalement, pour plein de gens dans la, dans la salle, c'était encore un euh, problème. là, la, euh, la folie, hein, le handicap mental. Euh, Ils m'ont il a... vraiment... ouais. dit très bien, j'ai terminé sur la... le plateau des choses et puis ceux pour qui ça ne pose pas de problème voient un peu le travail artistique que j'ai fait avec eux. Que enfin, je n'ai pas fait avec eux justement, parce que moi j'ai pas fait le moins possible avec eux. Je les laisser euh, le plus possible euh, libres. J'avais du mal à faire. Là mmh. voilà ce que ça mmh. Bon, Merci. Merci. Merci. Allez.